Bonjour, je m'appelle Maïle Ledue, je suis sage-femme et chercheur en sciences sociales. Lorsque j'étais installée comme sage-femme dans une petite ville de la Sarthe, j'ai découvert que la grande majorité des mères amenaient leurs petits nourrissons consulter un toucheur, une sorte de magnétiseur local. En les questionnant sur les raisons qui les motivaient à consulter le toucheur, j'ai découvert que ces indications étaient très proches de celles que je retrouvais pour les consultations chez l'ostéopathe, une consultation qui se généralise en France depuis les années 90. En effet, grand nombre de parents, en parallèle de la, du suivi chez le médecin, conventionnelle, euh, amènent donc leur bébé consulter pour des problèmes de colique, de reflux, euh, des problèmes, en gros, de pleurs qui ne correspondent pas à une pathologie avérée. Le... Je me suis évidemment donc posé cette question, mais qu'est-ce qui fait que les jeunes parents vont consulter, en dehors de la médecine conventionnelle, que recherchent finalement ces jeunes parents euh, pour leur bébé dans ces consultations. Une des pistes de réponse qui m'est apparue est le rapport au toucher des corps des bébés et qui est de plus en plus rare dans la médecine conventionnelle et qui est un point d'ancrage très important dans toutes les techniques, dans tous les recours de thérapeutique recherchées. Ce livre parle donc de l'évolution des manières de soigner les bébés en France de 1950 à aujourd'hui.